Bienvenue dans l'épisode 2 de Apotion. Aujourd'hui, on est devant la porte d'entrée de l'Olympe. C'est quoi l'objectif de cet épisode Je dois récupérer les trois objets les plus importants de cette quête. Nous allons continuer de suivre l'expédition de Nakandreos ou Nichandreos. C'est quoi les objets euh, les plus importants que je dois récupérer Tout d'abord, l'arc de Artemis, la déesse de la forêt, la lyre de Apollon, le dieu de la musique et de l'art, la gerbe de Deméthée, la déesse de l'agriculture. Ces trois dieux là, c'est des dieux mineurs. Mais c'est quoi les dieux mineurs et c'est quoi les, les dieux majeurs les dieux majeurs, c'est des dieux, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est eux qui dirigent l'Olympe. Par exemple, Zeus, Posédon, Hadès, ces trois dieux-là, c'est des dieux majeurs. En gros, c'est eux qui décident tout et c'est eux qui donnent des ordres à des dieux mineurs. Alors, c'est quoi les dieux mineurs Les dieux mineurs, c'est des dieux qui suivent juste les ordres des dieux majeurs en gros quand Zeus ordonne un ordre à Arès lui c'est un dieu mineur donc il doit l'obéir sinon il va se faire prendre une tarte mais Arès, Athéna et plein d'autres dieux mineurs eux ils respectent la loi de l'Olympe et les ordres de Zeus alors Poséidon et Hadès eux ils sont frères plutôt Zeus Poséidon et Hadès ces trois dieux-là, ils sont frères. Zeus est l'aîné. Poésidon est le milieu. Le cadet, c'est Hadès. En gros, eux, ils décident tout. Et c'est eux qui surveillent euh, les mortels. Les comportements et les actes des mortels. Comment vous allez Moi, je vais très bien. J'espère vous euh, vous sentez bien de votre côté. C'est parti. Alors, c'est quoi l'Olympe L'Olympe c'est le purgatoire pour les humains, plutôt pour les mortels. En gros, euh, quand tu es mort, tu vas monter à l'Olympe, mais pour changer de vie, tu dois attendre une transition. C'est quoi une transition En gros, c'est la date, le jour et l'heure que tu euh, changes de vie. Wow c'est trop joli Wouah Ah ouais, d'accord Ça, c'est l'Olympe. Le monde des mortels et le monde des dieux. Majeur et mineur. C'est quoi ça Ah C'est pour changer le difficulté du jeu. Ce truc-là. L'altar de Zéphyr. Zéphyr, dieu du vent de l'ouest. Cette pierre, on pourrait l'appeler le Déti de l'Olympe. Cet objet mène un tel endroit à un autre. Merci Zéphyr. En gros, c'est le taxi made in grec antique. Voici la carte de l'Olympe. Il y a deux villes. Agora, c'est une ville... Qui sert pour faire du commerce. Acropolis, c'est une ville qui sert pour vivre, prier, travailler, éduquer. En gros, Acropolis, c'est la ville le plus grande de l'Olympe. Et Agora, c'est la ville le plus petit de l'Olympe. Et oui, alors, il y a des endroits qui appartenaient à des dieux, mineurs et majeurs, comme. Le forteresse de Zeus, lui, il vit euh, en haut, en haut, quoi. Il vit dans son monde. Son frère, euh, le milieu, lui, il vit à la mer. Et son petit frère, euh, le cadet, il vit en enfer. On, Hadès, il a un surnom. On l'appelle le seigneur des morts. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Non, je rigole. Lui, il ne blague pas Hadès. En gros, il te juge tes actes. Que tu as commis euh, dans ta vie euh, dans le monde des mortels En gros, c'est lui qui t'envoie en enfer. Bon, d'abord c'est Zeus, mais après il va te donner vers son petit frère, le cadet, et voilà, tu es en enfer. Bon, plutôt le tartare chez les Grecs. Bon, il y a euh, quatre endroits que les dieux mineurs y vivent. Apollon, il vit dans son palace. Artémis, elle vit dans sa forêt. Arès, il vit dans son agon. Pour ceux qui ne savent pas, l'agon, c'est. c'est le coliseum version grecque antique, encore une fois. En gros, c'est un endroit pour les guerriers olympiens qui se fightent jusqu'à la mort. Et oui, Ares, c'est le dieu de la guerre, mais c'est le dieu qui ne blague pas. Tu le fais chier, bah, te balancer une lance hoplite et t'es mort. Il y a quoi d'autre Il y a Athéna, elle vit dans son refuge. C'est quoi une refuge C'est sa maison. Elle dort, elle vit, elle mange, elle vit là. Arès, lui, il vit dans son lagon. Lagon, c'est le Colisium version grecque. Euh, Apollon, il vit dans son palace, parce que c'est comme ça. Artemis, elle vit dans sa forêt. Elle gère euh, les animaux, la nature et la biodiversité. Et oui. and men king upon the mountain the olympian gates are open to all deities who seek refuge here though your domains on earth lie in ruin zeus welcomes you into his home during this time of transition once the mortal issue has been resolved you will all be free to return to the earth as guests of zeus's hospitality strict adherence to his laws is expected Merci euh, Cher euh, garde olympien En gros Ils viennent de m'expliquer à l'Olympe Si tu commis euh, De la violence et du vol Tu vas te faire punir Par Zeus Carrément ce n'est pas une blague C'est vraiment euh, ce qu'ils viennent de, m de me dire euh, Le garde olympien on va vers euh, l'Agora, la ville le plus petit de l'Olympe. Et c'est la ville qui sert pour faire du commerce, et eh oui. Trouve la gerbe de Déméthée. De voilà comment elle est, Déméthée. Trouve la lyre de Apollon. C'est Apollon, voilà. Trouve l'arc de Artemis. Et eh ben, c'est elle. Et eh oui. Elle a son cerf divine, là, je suppose. Oh, c'est quoi ça J'entends de la musique. Je vais ranger euh, mon arme parce que on est à Le C'est un endroit qu'on n'a pas le droit de dégainer les armes parce que c'est illégal. On peut entrer dans le marché de Agora. Le marché, il sert à quoi Acheter des armes, acheter des, des, des nectars de soins, améliorer mes armes. Et c'est tout. Pour l'instant, j'ai combien de thunes J'ai 214 pièces. Ouais. D'accord. Ah, lui, il sert à améliorer mes armes. Ça, c'est cool. Et lui, il sert à quoi Oh, c'est un entraîneur d'armes. Trop bien. Il sert à ça. Par contre, ça coûte trop cher. 75 pièces. C'est chaud quand même. Merci, apothecary. Euh, euh, tu sais beaucoup de choses. Oh, et c'est à ça. Oh oui, d'accord. Elle sert à acheter des repères kits et des nectars de soins. Mais on peut acheter des recettes pour créer d'autres potions. Mais c'est un truc de dingue. Tu pourrais créer l'élixir de Vigor. L'infusion de la, la, la... Je sais pas comment on prononce. On pourrait euh, faire du Radiance. On pourrait faire du Blast Jar. Mais c'est trop bien pour écrire tout ça Bon, je vais revenir après euh, vers le marché euh, Agora. Il y a des choses euh, très très intéressantes. Bon, je dois faire quoi Je dois trouver la lyre de Apollon. La lyre, c'est un instrument de musique. Ça date, cet euh, instrument de musique. C'est par ici je dois y aller. Ah oui, si vous voyez les portes en couleur rouge, il ne faut jamais entrer. Parce que c'est considéré comme un délit. En gros, tu fais de l'intrusion, quoi. Ah, je dois vous en parler de cette euh, déesse. Est-ce que vous connaissez Aphrodite Je pense euh, oui et non. Euh, Aphrodite... C'est la déesse de l'amour et du cul. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment la description de Aphrodite. En gros, Aphrodite, c'est une déesse qu'elle qu a une beauté oh, splendide, mais elle adore le cul et l'amour. Non mais vraiment, elle adore ça. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment la description de Aphrodite. Et c'est tout. On pourrait aller dans les chambres de Aphrodite. Mais j'ai la flemme de... de faire connaissance avec elle. Ah. Entrer dans le palace de Apollon. Le dieu de la musique. Et... De l'art contemporain aussi. C'est spécial comme endroit. Ah, the man who walks like a false god. I have seen you in the mists of prophecy. You seek salvation for your doomed homeland. Well, I'm afraid your time basking in the sunlight is over. Mm -hmm. declared that miserable place not worth the dirt it's made from. D'accord. enough sweat and tears on your mortal. Les musique T'es sérieux Apollon Tu fous de ma gueule Tu ne veux pas m'aider T'es sérieux Attends, qu'est-ce qu'ils qu qu qu vient de me dire je suis un mortel théâtrique euh, Comment on dit Apollon, tu n'es pas un gros enculé de base. Tu es un mec gentil, beau, mais... Tu es un mec gentil, tu n'es pas un connard. Donc pourquoi tu me vois Tu me considérais comme un mec injure. Et un connard à la fois. Tu verras Apollon, je vais te donner des claques. Bon, au cas. Euh... Tu dois faire quoi là Comment tu vas récupérer la lyre Vous inquiétez pas, je vais faire un truc qui est très très illégal. Mais bon... <rire> J'ai deux choix. Brandir son arme, en gros euh, je sors mon arme, quoi, je dégaine, soit je me casse. Je suis un gros connard, donc je dégaine mon arme. You shall have it. Pourquoi je fais ça? C'est pour s'avancer un peu l'expédition de Nick Andreos. Voilà. Lève-toi, Nick Andreos. C'est qui ce mec? Oui, je suis là Je Helios. Mm -hmm. Je comprends, Helios. Je chariot. dieu puissant. qui se contre lui Je pense que Mm -hmm. D'accord Ok J'ai compris Elios Je dois s'enfuir d'ici C'est qui Elios C'est le dieu du soleil et il a quoi comme truc particulier Il a un chariot euh, avec des chevaux. Mais des chevaux solaires. Et oui. Donc, c'est un mec euh, qui est très important pour euh, les mortels. Parce que c'est lui qui euh, nous fait apparaître le soleil. Mais euh, il vient de m'expliquer que... Euh, Apollon, il enferme... Euh, notre cher Helios, parce que il ne fait pas confiance. On peut le dire, c'est triste. Je suis désolé, mon grand, mais euh, Apollon, euh, c'est le dieu de la musique mais... et c'est le dieu de l'art contemporain. Mais le problème, euh, ils... Ils ont... Alien Trap Game, c'est qu'ils l'ont décrit comme un connard. C'est triste. Hein. Tais-toi, Olympien! Personne ne veut t'aider, Olympien. Ah oui, il ne faut jamais taper ce truc, là. Ce truc de lumière, là. Si on tape ce truc, euh, ça explose. Comme une grenade. Non mais vraiment, comme une grenade. Ce n'est pas une blague. Non, oh, non Euh... On ça une ah. euh Quel con. tu n'as pas, pas droit de mourir. Oh une feuille d'itanie de crête et du lait mollyroot. Ok. Bon je vais libérer après une prise de prisonniers. Voilà, tu vas mourir. Hein par contre, il va se calmer euh, le euh, tourelle full automatique là. PUM in the wall. J'adore la voix des, euh, des soldats olympiens. Mais par contre.. Euh, il me fait mal, ce truc. Ah Ah, ça fait mal Tais-toi. Mais... Hop là, ça c'est fait. Oh Ah Mais les rats sont gentils, je suppose. Bon. Euh, je suis... Euh... Je suis dans la merde parce que j'ai plus mes affaires. C'est un peu chiant. Apparemment, je peux récupérer mes affaires par euh, là-bas. Oh Oh J'ai 227 pièces. Ah oui, je dois sortir mes flèches. Hop là, tu es mort. Ça c'est fait. Ah, mes affaires! J'en ai besoin! Voilà. Maintenant, j'ai tous mes affaires. Maintenant, je peux tuer ce type-là. Ah. Meurs! Allez en enfer, ce chien! Ah, mais un terme olympien, donc euh, ça ne marche pas. Voilà, j'ai de la thune, je suis riche, je suis un mec qui est riche, je suis un dubaïte, et c'est fait. Euh, Qu'est-ce que je dois faire maintenant Je dois sortir d'ici, c'est vrai. Il y a un passage secret, je suppose. Ah, c'est ici le passage secret, là. C'est trop bien Je suis un peu dans la merde, ça c'est vrai parce que euh, c'est un peu chiant, mais saute Nicandreos. Voilà, je déteste les tunnels sans mentir, c'est vraiment un, un endroit très très chiant pour euh, chercher un, un raccourci quoi. Voilà, ça c'est fait. Des flèches, des flèches, des flèches. J'en ai besoin. Voilà. Un couteau. C'est intéressant. J'aimerais bien li libérer li les prisonniers, mais bon... Euh, euh, ils, ils vont tomber sur un truc euh, qui n'est pas du tout euh, facile pour eux. Oh, pour tuer. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. C'est quoi ça Again And again, Gaia Barry, Auto Runner the Sky, The Kyclops. Uh, the Sky of the Kyclops. Ah, Kyclops, c'est Cyclops, putain! Mais c'est mal écrit, quoi! Overbearing in the spirit, Brontes and Terror. Uh, je sais pas comment on prononce son nom. And Stubborn Hater Who gave us the tender? En gros, les cyclopes n'ont qu'un seul œil pour regarder, mais ils ont du sens. On peut le dire. Je suis prêt. C'est parti. Oh merde. C'est Brontes, Aidez-moi. Ah d'accord, il, il a pas mal. Hop là. Ça te borgne. Hop là. Manche mes flèches. Non. Hop là. Pile poil dans l'œil en plus. Hop là. Mange ça. Ah maintenant il s'en bat les couilles. C'est Ça c'est le problème. Oh, pff. ce n'est pas drôle. Hein. Oh, pff. sans mentir il me fait mal, hein, trop mal. Oh, oh, oh, oh reste pas ici. Oh, pff. reste pas ici, n'a Meurs pas. Oh my God. Il est vénère ce type. Ah. Ah. Ah. Mais dégage. Ah. Mais. Mais. mais, mais Hop là, mange ça, mec. Ouf. Ouf. Hein non Non, non, non, non, non. bat des couilles maintenant ça c'est cool mais par contre il me fait mal c'est pas possible il est mort alors je suis un mec fort et oui je suis un mec qui est très très fort contre un cyclops alors admire ce joueur Légendaire, c'est Okaruto. Moi, en gros. Alors là, euh, j'ai réussi à buter euh, un Cyclops. Il fait 10 euh, fois ma taille. N'oubliez pas que Nick andreos c'est un mortel. Oui, c'est un mortel, mais c'est un mec qui déglingue tout. C'est la vérité. Bon, je vais craft 2. Nectar, sortons d'ici et c'est bon. Nous sommes de retour au revers des d'Apollon. confusion de la nymphe Daphne dans Elle a une de et vous aider plus que moi. Mmh. Mmh. Okay. stallions chariot D'accord. D'accord. D'accord. Oui. Affirmatif, Elios. Donc, j'ai trois objectifs à faire. Tout d'abord, je dois trouver Daphné, la gardienne de Apollon. Je dois tuer les capitaines de Apollon. Après, je vais libérer les chariots, plutôt les chevaux solaires de Helios. C'est parti. Je dois trouver Daphné. Elle est par là-bas. C'est parti. Voilà. C'est par ici. On s'en bat les couilles parce que l'Olympien, il va pas me faire du mal. Je suis un guerrier quand même entrer dans le, le garde dans la garde de lumière et qu'on lui hein attendez j'ai des doutes que c'est que ces statues là ils ont envie de me tuer ou pas je sens la douille qui vient hein je sens un truc qui va me tuer c'est des statues comme ça là bien stoïques et d'un coup ils bougent et ouais je suis dans la merde après parce qu'ils sont trop cheatés. Dégage. Oh là. Pien de merde. Dégage. Oh. Une feuille d'Italie de crête. C'est trop bien. Les flèches. Un jardot. Et ça à quoi Je vais essayer. Hein. Et ça sert à quoi, cette jardot Devinez-vous. Je suppose elle sert à quelque chose. C'est pas comme ça. Hein. Bonjour Daphné. Ah, elle a besoin d'eau. Ah. Non, mais... non mais non mais sérieux là Il y a des statues vivantes. Oui, une statue. On dit pas un statut. Si un statut Google, mais ou un statut profil. Mais euh, ces objets-là, on les appelle. Une statue, pas un statut Par contre, euh, ils vont me lâcher, je suppose. Ils sont vénères, quand même. Oh ils sont deux Deux VS 1 Ok, VS euh, deux euh, statues vivantes. Attention, il y a un autre statue qui va me spawner. Voilà Elle bouge yeah. Elles sont chiantes hein. ah, Quel plaisir hein, de, de les faire connaissance hein. Daphné, elle a besoin de l'eau. Mais putain, elle a soif à, à ce point, quoi Va boire de l'eau Evian, il est il est mieux. Mmh. Ils sont Ils sont euh, 4 VS moins. Tiens Daphné. Merci. Merci. Merci. D'accord. Mmh. D'accord. He pursued me in the forest, just before Oi. I fell prey to his lust. I prayed for mercy and was transformed into this laurel tree. Then what mm -hmm. does he do? He tears me from the earth and plants me in his private gardens. Mm -hmm. Every day he comes to caress my branches. I am forever sick of his leering face and spidery fingers. An enemy of Apollo is clearly an ally of mine. Take this ward. D'accord. Merci, Daphné. Elle m'a donné un cadeau de dingue. J'ai un nouveau bouclier. Le disque solaire. Et c'est à quoi, cet bouclier Et c'est à éclairer les endroits sombres. Mais... Très, très sombre. Ça n'est pas une blague. Oh, j'adore euh, le schéma d'un cerf qui se fait bouver par des chiens. C'est gore, mais c'est drôle. Je ne suis pas du tout un psychopathe. <rire> Maintenant, je dois libérer les chevaux solaires. Mais... Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Olympiens. Oh, des citoyens Olympiens, mais ils sont innocents, donc je vais pas les tuer. Si ils me font chier, bien sûr, mais pour l'instant non. C'est par ici les chevaux solaires. L'écurie des, des quatre. Oh oui, d quatre. Ah oui, d'accord. Libérer les, les, chevaux solaires, c'est bien. Ah, il y a des chariots, des. Euh... Ouais des chariots de guerre, trop bien. Il y a un chien. Il y a un chien de guerre. Non mais... Mais ce n'est pas un chien. Ah Quelle pute Quelle pute Viens là sale pute. Meurs, sale chien va. Oula aidez nous Voilà, tu es mort, je sors mon arc, et c'est pas du tout ici, euh, il faut libérer les chevaux solaires. Ah oui d'accord, j'ai 4 lockpicks, oh, oh des blast arrows, trop bien. Par contre j'ai déjà euh, le euh, bouclier solaire, plutôt le disque solaire. Un cheval solaire a été libéré. Oh, je hais cette... Je... Wow, oh, wow C'est le Rocket Jump Meurs, meurs, meurs Voilà. Sale chien. Tu mérites de mourir, sale chien. Deuxième cheval solaire a été libéré. Ah, ça fait mal. Un autre cheval solaire a été libéré. Ils sont vénères, ils sont vénères, ils sont, ils sont vénères. Ah. Mico Cacus. In for the eyes. Meurs. Non mais... 10 000 vs moi. Euh, je suis le gagnant là. Mais, mais je vise quoi Je vise qui est beaucoup. Hein. Ils sont chiants. Hein. Sans blague, ils sont chiants. Tiens, bouffe mes grenades. Meurs. Vous devez souffrir. Oh là là. Oh là là. Regardez, j'ai des flèches de qualité. Bordel de merde. Viens là, Olympien. Ne balance pas tes potes. Voilà. Tu n'as pas le droit de balancer à tes potes. Ils sont partout, les Ils sont partout, ces gens. Mais j'ai fait quoi je, je, je vous ai insulté vos mères Non mais je ne vous ai pas du tout insulté vos mères Non mais Bim Roulade technique Le dernier cheval a été libéré Hop là. Vous allez me lâcher, euh, garde olympien. Voilà. Vous allez me laisser tranquille pour un moment. Encore un garde <rire> J'ai rien de faire, le moule walk. Run, run, run, run. It's time to run. Alors là, c'est un truc de dingue. Maintenant, je dois tuer les capitaines de Apollon. Alors, vous êtes en train de me dire, mais Nacanjurus, c'est pas un mec euh, qui est un peu étrange. Il peut tuer des dieux. Non mais, c'est vraiment un copie de Kratos. Ce n'est pas une blague. Mais Kratos, il a 37 ou 40 en, environ. Nacanjurus, il a 19 et 15. Entre 15 et 19. Vous voyez la différence Il a 15 ou 19 Comparé à Kratos, lui, il a 36 ou 40 environ. J'adore comment les ennemis, se suicident. Oh J'ai failli mourir. Est-ce que vous reconnaissez cette lance C'est le Chazaris. Le, cha le Chazaris, c'est une lance euh, grecque. Mais c'est une lance qui te fait vraiment mal. Oh, c'est... Comme une doru, mais c'est plus grand et c'est plus chiant à tuer. Mais il est, mais il est puissant. Mais il est plus lent aussi. Non mais t'as pas le mur. Hein. Le mur, il t'a pas demandé de le taper. Il t'a demandé de de tuer des ennemis. Tais-toi, tais-toi. Voilà. Ne parle pas, toi. Voilà, il me reste quelques objets. Un goblet et un Reaper Kit. Trop bien. Bon. Euh... Ah, j'ai pas la clé pour ça. D'accord. Pourquoi il y a un, il y a un, Olymp... un citoyen olympien Il était mort. Il est mort, j'ai envie de dire. C'est parti, nous allons. Tuer les capitaines de... de notre cher Apollon, le radin. Moi, je suis désolé. Le mec, il veut pas me faire confiance parce que je suis un mortel. Mais il va mourir, ce type. Meurs-toi. Je sors mon arc. Oh, encore des archers olympiens. Voilà, ça c'est fait. Mets-toi sur le mur. Bah non. Je suis pas des ordres olympiens. Je suis les ordres de moi-même. Je sors mon couteau pour casser les jarres. Voilà. Il y a un doru, mais j'ai la flemme de ramasser. Des flèches et un ripple kit. Oh Je viens de me faire du mal, quel con. Aïe. Aïe. L'ombre ne va pas t'aider. Bah si, il est en train de m'aider là. C'est.. encore un Olympien, mais lâchez-moi Lâchez-moi les Olympiens Voilà. Oh Il faut tuer trois capitaines de Apollon, fais chier. Voilà. La lumière me. Euh, euh, euh, euh, ah, j'ai pu parler. La lumière révèle tout. Bah oui, mais pas pour ça. Meurs. Par contre, il faut que je garde de la thune pour améliorer les armes et l'armure. Oh Meurs. Meurs. Voilà. Ça c'est fait. Oh non, il y a une tourelle automatique. Fait chier. J'ai jamais utilisé euh, la fronde. Ah d'accord Je viens de ramasser un mécanique or Trop bien <rire> Pourquoi il y, y a un magicien olympien qui hâte de courir comme un malade J'imagine des choses là Bon bon il est vénère NON je suis mort Par contre, il y a un mage, il va dégager d'ici. Hein T'es dans la mer mon pote, parce que tu es bloqué, comme un chien. T'es mon chien, maintenant, tu es bloqué. Par contre, je vais casser ce truc. Voilà. Voilà. Voilà, obéissant. Tu dois m'obéir. Tu n'as pas le droit de, de désobéir mes ordres. Tu dois mourir, tu dois mourir, et c'est tout. Encore une toile automatique. Non mais fais chier. C'est quoi ces armes là C'est des armes chiantes quoi. Voilà. Arrêtez de me faire chier. Oh, j'ai un Sarissa. Ce n'est pas un chaseris, c'est un Sarissa. Non, ce n'est, ce n'est pas un nom d'un plat marocain au saoudien. C'est vraiment le nom de cette lance. Toi Et va en enfer mon pote Voilà Hop là Ouf Lâchez moi mais là mais lâchez-moi Alors tu es bien protégé salope hein. oh, Mais il est... Mais il est mais mais mais, mais Miley Cyrus Il me fait mal il me fait mal c'est pas possible Il fait mal c'est pas possible Il va se calmer. Hein. Mais il va se calmer mon pote. Ah oh, mais... Arrêtez de me faire chier, bordel de merde. Attends, je suis désolé, mais là je dois reprendre un récupère kit. C'est très simple. Non, mais ne fais pas ça, il est bête, mon personnage. Tu vises quoi là Tu vises pas le. Mais. Voilà Il doit mourir Fais chier Alors là. Alors là. C'est le meilleur moment de tuer un ennemi. Hein. Bon, je vais... je vais reprendre mon arc. Et j'ai presque plus de. de... Des nectars de soins. Un couteau, c'est intéressant. C'est fascinant. Et voilà. Tais-toi. J'ai une technique pour faire ça. Hop là. Voilà. De la thune, des hachettes. Oh, un Shield Breaker C'est le massue de Héraclès. Oh, c'est trop bien. Des flèches de guerre. C'est intéressant. Attendez, euh, je dois crafter des nectar de soins. Et j'ai plus de nectar de soins. Ça, c'est le problème majeur. Aïe, il a un et euh... Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. L'huile de sacrifice des feuilles de titanie ouais. Oh, des nectars de soin, c'est intéressant. Encore du soin, c'est trop bien. Mais casse-moi ça, voilà. Oh, ah bon, le capitaine des lumières, il va se calmer, hein. Il a des flèches Feng Ça va me casser les couilles Allez le gaillard Tu peux me tuer hein Tu peux pas me tuer gaillard hein Alors gaillard Tu penses que tu es fort Comme tu le prétends d'être Voilà Ça c'est fait Objectif complete euh, Je le mur d'Ajax, euh, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, je, je vais euh, garder euh, le disque solaire. Parce que c'est un des meilleurs boucliers du jeu. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Euh, je vais regarder sur la map. Il y a d'autres objets que je devrais récupérer ou pas Non. C'est bon. Pour l'instant, cet épisode 2, elle est pas trop longue pour vous. Parce que l'épisode 2, c'est un des épisodes le plus long de ma chaîne. Ou pas. Et je l'espère que vous allez aimer cet épisode. Ah, j'entends sa musique. Je le savais. Il est quelque part. dites ici. Il est ranking pépère là chez lui avant de jouer euh, sa lyre mm -hmm. des flèches de chasse des flèches de guerre oh oh je viens de récupérer le burning blade le sabre du feu de feu pardon de l'huile de sacrifice comme toujours c'est quoi je viens de récupérer du Radiance, what Encore des drops de Radiance. Mm -hmm. Un lockpick. No patience à la Alors, audience with the God of the sun. Le god de la musique le dieu de la civilisation D'accord. Et là, tu es un malin. Un shape of a la forme d'un dieu. Un, un alone the un ah, Tu fais malin, toi, hein. Tu fais malin, Apollon tu sais que je te vois voilà ok c'est l'heure de tuer apollon ce n'est pas le moment de blaguer avec lui et le dieu de la musique là sors d'ici je n'y vois rien c'est normal <rire> Je dois esquiver ces, ces grenades de merde Tu, tu, tu fais le malin Apollon hein Mais tu fais le malin Mais, mais tu verras de tes conséquences T'es un dieu, mais tu as un péché aussi, mon pote. Ton péché, c'est l'avarice. Mm -hmm. Ça sert à rien de me tuer avec ton hydrafeng. Tu veux a... uh le -huh. montre moi que tu es fort. montre moi que tu es un mec intelligent. Montre pas ton débilité. Ton intelligence, il est parti en couille, mon pote. Oula. T'es où, mon pote Sors d'ici. Tu es un des médias favoris, mais t'étais un connard, quand même. T'armes de me dire que je suis un... Je suis un mec... Euh, dé... Desservir... Euh, insupportable, hein Je suis méchant avec toi, c'est ça Qu'est-ce que je t'ai fait J'ai pété ta maman, c'est ça montre hmm. moi ta force, mon pote. J'aime pas il y a un Burning Blade, ça c'est chiant. Hein uh -huh. Est-ce que je dois sortir euh, ça Tu dois mourir Apollon. Tu dois apprendre de tes erreurs. Hop là. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant tu es mort. Tu es mort mon pote. Attends. Avant de récupérer euh, la lyre. Il faut. Euh, je dois récupérer mes armes. À moi. Parce que c'est important. Alors là, vous êtes à train de me dire, Ocaroto est un, est un très bon joueur, mais c'est vraiment ça. Je suis un joueur de dingue sur ce jeu. Je viens de réussir à tuer un dieu quand même. et hey, soyez heureux, hein, soyez heureux mes chers abonnés. C'est rare de voir un joueur qui a réussi à tuer un dieu. Alors, ça vous plaît ou pas hein Bon, euh, qu'est-ce que je dois faire Je dois récupérer la lyre et c'est bientôt la fin de l'épisode 2. Rendez-vous dans l'épisode 3, bien sûr. Vous verrez, dans l'épisode 3, il y a un truc qui est vraiment génial dans l'épisode 3. Je vais récupérer la lyre. La lyre d'Apollon. Ouais, vous avez compris. Oui Je retourne vers l'Agora Un dieu a été éliminé Bon, est-ce que ça vous a plu l'épisode 2 de Apothion Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour recevoir d'autres épisodes de Apothion. Like l'épisode si vous avez aimé. Partage l'épisode sur tous les réseaux sociaux. Allez dans la barre des commentaires pour donner un avis sur cet épisode. Allez, salut